En même temps, nous, nous ouvrons avec les populations et les, les, les élus, les collectivités donc chargées de, du développement local, des pistes alternatives de modernisation économique, sociale et culturelle. Dans ce cadre, nous avons deux projets phares. Le premier projet, c'est le, le, le captage, des sources d'eau naturelles de, dans la commune de Falea. C'est une région de, de plaines et de montagnes très arrosées et qui se situe à la frontière de la Guinée, je disais. La Guinée, qui est le château d'eau de toute l'Afrique de l'Ouest, donc les cours d'eau viennent de là. Et dans nos montagnes, euh, nous avons de très nombreuses sources d'eau euh, naturelles et de l'eau naturellement minéralisée. Nous avons déjà fait des des, des études, des analyses qui ont prouvé la bonne qualité de ces eaux, qui n'ont pas besoin de produits chimiques pour être traitées. Il suffit simplement d'installer des panneaux solaires et puis de capter ces sources, et de bien les filtrer par un système très fin, la nanofiltration, et de les mettre en bouteille, et d'aider la, la petite municipalité de Falea à organiser... Une petite régie municipale de distribution de l'eau. Donc, avec l'avantage de donner l'eau potable aux populations, préserver leur santé. Parce que là, les, les sources d'eau sont. les puits, les, les marigots, les, les, les, les mares, puis les, les grandes rivières sont polluées par l'activité minière. Et donner du travail aux jeunes en ces, ces, ces moments-là. Et puis, aussi, euh, puisque l'eau est une ressource vitale, donc la loi malienne, les conventions internationales euh, ne permettent pas qu'on... qu'on qu euh, qu développe une activité industrielle dans, dans, dans des zones de, de, où il y a de, de l'eau et ça risque d'empoisonner de, les les eaux, en tout cas les polluer, les contaminer et euh, toucher à la... Donc ça va être un moyen de contrer euh, puisque ces sources d'eau, la plupart se trouvent à l'intérieur du permis euh, de l'uranium 150 km² qui a été attribué à, à la compagnie mineure canadienne Rogate. Le deuxième projet euh, est un projet énergétique. C'est-à-dire on a... Euh, on envisage de démarrer le développement d'une filière complète d'exploitation de, du de, de bambou. Le bambou est une plante qui couvre quasiment toute la commune de Falea. Et c'est le matériau de base principal qui est utilisé quasiment dans toutes les activités pour construire les, les, les, les habitations, les, les mobiliers, les instruments de, de travail. Euh, la, vraiment, le bambou, ça fait partie de la culture des gens de Folia, c'est une civilisation de, de bambou. Donc là, il y en a partout, partout, partout. Bon, mais le bambou est une ressource euh, énergétique. Euh, Aujourd'hui, la technologie... Euh, pas compliqué d'ailleurs, hein. chinoise, vietnamienne, ça se développe un peu partout. Et permet de produire par exemple du charbon de bambou. Dans des petits fours construits en banco, on a des petits appareils qui permettent de produire le bambou. Le charbon de bambou, qui a l'avantage d'économiser entre 40 et 50 d'énergie de plus que le bois. Et comme euh, vraiment la consommation du bois, soit du bois sec ou bois ou dérivé du bois, le charbon de bois, c'est le, vraiment le, la source principale de 80 à 90 de consommation des ménages pour faire leur cuisine. Alors, donc ça va, il y a un marché local qui est déjà disponible Falea, le, le sac de Keneba et même les marchés de Bamako. Et il s'agira de mettre en place donc, une coopérative qui va euh, donc, euh, euh, approvisionner ces marchés et ramener la valeur ajoutée euh, aux producteurs sur place.